Bonjour, François-Olivier, votre vidéo-formateur LibreOffice. Aujourd'hui, nous allons voir dans LibreOffice comment insérer des informations automatiquement. Donc déjà, ma version LibreOffice. Je vais dans « Aide » à propos de LibreOffice. Et j'ai la version 5.361. Par exemple, ici j'ai un mot d'un village alsacien, Niederchafolsheim. C'est un mot où je risque de faire souvent des fautes et c'est un mot que je dois souvent rentrer dans des courriers parce que j'ai un client imaginons là-bas. Donc déjà dans un premier temps comme il est bien écrit je vais le sélectionner et je vais le couper. Puis ensuite je vais me rendre dans outils autocorrection options d'autocorrection donc dans l'onglet le menu Outils, Autocorrection, Options d'autocorrection. Là, j'ai une fenêtre qui s'ouvre et je vais mettre, par exemple, X, Y, Z remplacé par donc Je mets Nouveau et je peux même faire, si je le souhaite, y, y, y remplacé par une expression et je fais là aussi nouveau. Je valide. Et maintenant, dans mon document, si je rentre mes 3y et que je fais espace, si je rentre x, y, Z, espace, automatiquement, il va me proposer l'expression ou le mot qui sont rentrés par rapport au caractère. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo formation et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo formation dans LibreOffice.